de manoir hantés, je vous en prie, entrez dans sa maison. Soyez les bienvenus dans ce mystérieux manoir. Quelques règles de sécurité à respecter, bien sûr. Ne touchez pas le décor. Ne touchez pas non plus les habitants de ce manoir. Et pour finir, cette beauté fatale, Allez-y, venez, allez, allez, rentrez, rentrez. Oh, incroyable, ça. ça. Je vais là quand il faut, celui-ci. Docteur Docteur hein, Je pense savoir pourquoi il aurait déserté le laboratoire. choses à découvrir. Approchez, approchez, venez vers moi. Je vous présente ma fille, Médusa. Médusa a une passion particulière. Elle aime se trouver de nouveaux amis. Tout ça Tout ça Les amis, les voici. J'ai pense qu'elle aimerait elle qui jouera avec Rassurez-vous, elle n'est pas spécialement méchante. mais c'est vrai qu'elle a peut-être du petits problèmes. Je vous invite ce soir à manger avec moi au manoir. Pour cela, la salle suivante sera la mise. Vous comprenez Entrez dans la boucherie. le boucher n'est pas très bavard. Je te ramène ces gens et j'aimerais les inviter à dîner ce soir au Manoir. Mais j'ai plus rien mon frigo woo <laughs> hoo